Merci d'être avec nous sur la Nationale, mesdames et messieurs, bonsoir. La Suisse s'est dit prête à accompagner les pays de la sous-région à régler le problème des groupes armés qui sèment désolation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président de la Confédération suisse, en visite à Kinshasa, l'a affirmé au cours du point de presse tenu après le tête-à-tête -tête avec son homologue congolais, Félix Antoine Tisséke de C'est un reportage signé Patrick Michel Moukoui.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 Pays ami. Le ministre de l'Agriculture va présenter les potentiels agricoles de la RDC à la foire sur la mécanisation de l'agriculture en Italie, occasion pour le pays de Lumumba de saisir cette opportunité afin de faire la transformation des produits agricoles made in Congo. marie Pascal Calon, reportage. La foire de la mécanisation agricole qui se tiendra en mai prochain en Italie est une occasion pour la République démocratique du Congo de présenter son potentiel agricole et de s'imprégner de la mécanisation et des techniques agricoles lui permettant de faire la transformation sur place. Le nouvel ambassadeur de l'Italie en RDC, Alberto Petrangheli, reçu par le ministre de l'Agriculture, Maître José Mpandakabangou, qu'accompagnait le ministre d'État du Développement Rural, François Rubotin, était porteur d'une invitation du patron de l'agriculture pour participer à cette grande manifestation internationale. Je l'ai invité à participer à la foire de la mécanisation agricole qui va se dérouler au début du mois de mai à Rimini, en Italie. Donc la foire s'appelle MacFruit, c'est une foire internationale très importante et j'imagine qu'il y aura beaucoup de possibilités pour les entreprises congolaises de présenter leurs produits aux acheteurs italiens et même aux entreprises congolaises aussi de, de, de voir ce qu'ils sont les nouvelles, les nouveautés dans les domaines de la mécanisation agricole et des nouvelles techniques agricoles. Une réunion préparatoire entre le ministre de l'Agriculture, le président de l'Union agricole de la RDC et les différentes entreprises qui prendront part à cette foire de MacFruit se tiendra dès la semaine prochaine au cabinet du ministre pour raison d'harmonisation de vues. Et pour renforcer la chaîne dans la logique de la continuité de l'État, le ministre Mpanda a échangé avec son prédécesseur Joseph Kassunga Kutuka. Les deux personnalités ont abordé sur le mécanisme de l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention vient d'être informé de la volonté d'Égypte d'envoyer un convoi médical en RDC. C'est l'ambassadeur d'Égypte accrédité en RDC qui l'a dit. Il lui a invité également à participer à la conférence exposition sur la santé qui aura lieu au Caire du 10 au 16 juin de l'année chez Mendondo. Reportage. L'Egypte désire d'envoyer un convoi humanitaire en République démocratique du Congo. Les modalités de l'envoi de ces convois seront abordées par les autorités compétentes de deux pays. L'ambassadeur égyptien en RDC l'a réitéré au ministre de la Santé, le docteur Kamba, a récit de son hôte l'invitation pour se rendre en juin prochain en Égypte pour une conférence d'exposition sur la santé. C'était une opportunité pour adresser plusieurs sujets de coopération entre nos deux pays, euh, j'ai indiqué à M. le ministre que l'Égypte propose d'envoyer un convoi médical euh, en RDC euh, autant précisé par le côté congolais et on a parlé de ce des formalités de, de ce convoi ça c'est d'un côté, d'un autre côté aussi j'ai euh, transmis euh, une invitation euh, à son excellence pour prendre part dans une conférence euh, exposition en Égypte. Euh, euh, Africa Exxon Health qui va prendre part au Caire entre le 7 euh, jusqu'au 10 juin cette année et euh, M. le ministre m'a promis euh, qu'il va vraiment prendre part, qu'il va réfléchir sérieusement de prendre part dans cette euh, exposition. L'ambassadeur égyptien en a profité pour transmettre ses félicitations au ministre de la Santé pour sa nomination et lui a souhaité un fructueux mandat financiers conséquent pour faire face à la variole de singe qui constitue un problème de santé publique en RDC. C'est l'une des recommandations des participants à l'atelier national de sensibilisation sur les fièvres hémorragiques virales. Nicole Sesep. Reportage. Les monkeypox appelée aussi la variole du singe, demeure une urgence sanitaire tant sur le plan national qu'international. La RDC est un pays à haut risque avec plus de 5000 cas enregistrés chaque année. 23 provinces sont touchées par cette maladie qui se transmet principalement par le contact entre l'animal malade, avec ou sans signe et la personne non malade, mais aussi de la mère malade à l'enfant pendant la grossesse. Docteur Robert Chiongo, directeur du programme national de lutte contre les monkeypox, et fièvre hémorragique virale a fait un plaidoyer auprès des partenaires pour le financement des activités de sensibilisation de la population à impact visible. Le chargé des opérations de la FAO, Judy Panzou, sollicite l'implication de tous les acteurs pour lutter contre la variole du singe. Une prise de conscience collective s'avère indispensable selon Mme Pascaline Bangou, secrétaire générale à la pêche et élevage face à cette maladie. Avec plus de 70% de la superficie couverte, par les forêts denses tropicales, la République démocratique du Congo demeure un grand foyer des développements des monkeypox, dont le premier cas a été découvert en 1970 à Bassankoussou dans la province de l'Équateur. Une délégation du CCR avec euh, à sa tête sa coordonnateur. Sa coordonnatrice adjointe en charge de détention est descendue au siège de la CNDH avec Paul Sapo. Ils ont parlé des conditions de détention des établissements pénitentiaires en RDC. D'autres précisions avec Louisette Sakala. Cette rencontre de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge avec le président de la CNDH, Paul Sampomokoulou, a porté sur le rôle que joue cet organe d'appui à la démocratie, dans la promotion et la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Également évoqué, les conditions de détention des personnes incarcérées sur l'ensemble du territoire national. Le CIC a entre autres reçu une mission de pouvoir voilà, suivre... Euh, la situation euh, des personnes étiquées dans les, dans les Et évidemment, euh, comme on le soulignait dans le cadre de cette rencontre, on voit bien qu'il y a des passerelles euh, dans, euh, de collaboration qui peuvent être établies entre la CNDH et euh, le Comité international de la Croix-Rouge. Ça fait dans le domaine technique de renforcement des compétences euh, des membres de la CNDH. Cela nous a été clairement demandé mais aussi euh, en sorte de réfléchir pour voir comment est-ce que chacun d'entre vous peut contribuer utilement à améliorer euh, les conditions et les tensions euh, dans les différents lieux de la démocratique. Nous retenons une très bonne impression, dans hein, la mesure où nous en partagé avec nous différentes stratégies qu'ils étaient en train de mettre en place euh, pour euh, pouvoir adresser avec efficacité les questions liées à la promotion. Et à la protection des de Dans la foulée, Edith Chibassou a rassuré la volonté du Comité international de la Croix-Rouge d'accompagner la CNDH dans ses actions. La CENI vient d'entamer les contrôles de l'état des fonctionnalités des dispositifs électroniques de vote. En vue d'organiser les élections générales prévues en décembre 2023, le secrétaire exécutif national de la CENI a effectué une descente dans l'entrepôt d'Unjili, Tétis Samba et Jires Tofungi. Le secrétaire exécutif national de la Commission électorale nationale indépendante, Totomabig Totokani, accompagné de son adjoint, Mme Marie-Josée Kapinga, a effectué une visite de travail à l'entrepôt de la CENI située à l'aéroport international d'Ondili. De Cette descente a consisté au démarrage de la vérification de l'état de fonctionnalité des dispositifs électroniques de vote pour la tenue des prochains scrutins qui commenceront dès décembre de l'année en cours. À l'issue de la dite visite, le secrétaire exécutif national a fixé l'opinion sur le bien fondé de cette opération. Je suis venu ici avec mon adjoint et aussi quelques directeurs de direction technique pour visiter nos dispositifs électroniques de vote et surtout voir le débit des travaux de préparation de cela. Ils vont travailler pour voir les dispositifs électroniques de vote qui sont en bon état et aussi voir ce qui pose problème, comment on peut les mettre à jour pour que ça puisse fonctionner normalement. Mais je précise que nous allons aussi changer la partie software qui tourne sur cela pour adapter cela avec l'évolution de la technologie. Parce que 4 ans ou 5 ans, c'est quand même beaucoup. Et c'est pourquoi nous devons mettre cela à jour aussi. Il convient de signaler qu'après l'aéroport international de Ndidi, le secrétaire exécutif national et sa suite a pris la direction de l'avenue des poids lourds de la commune de Limété où ils ont visité le grand entrepôt central de la CENI pour voir l'état d'avancement des travaux en cours d'exécution. Pour rappel, c'est en 2022 que la CENI a procédé au dernier test de fonctionnalité des équipements au cours duquel il a trouvé moins de 3% des dispositifs en panne sur plus de 9000 machines contrôlées à l'entrepôt de l'aéroport international de Njili. On nous informe que la Cour d'appel vient de rétablir l'ICCN par Kovirunga dans ses droits, les détails dans ses reportages un arrêt rendu par la cour d'appel de Tanganyika à Kalemi le 8 mars 2023 a annulé les jugements du tribunal de grande instance de Goma dans les dossiers de rétrocession des 1110 hectares dans la partie Chauvet en Zulu au profit d'un groupe de 5 personnes qui s'est passé pour autochtones ont précisé les officiers de l'ICSN, entre autres maître Lycien Mouniantouare avocat conseil de cet établissement public le village de Zulu ne fait pas partie du parc et ne fait même pas partie des l'objet du litige euh, dont on parle ici. Parce que les dossiers Nzulo suscitent beaucoup de passion dans la province, on a pensé que les dossiers ne pouvaient pas être jugés ici de façon sereine. Alors la Cour de cassation a délocalisé ses procès à la Cour d'appel de Tanganyika. Il s'agit ici des mêmes parties parce que les parties n'ont pas changé. Les cinq messieurs se réclament des Nzulo et des Massis en général et L'ICSN ainsi que la République qui est euh, le propriétaire des sols et des sous-sols. Les conservateurs en chef Katembo Mugaruka-Rodrigue, directeur provincial adjoint au Parc national de Virunga, précise que l'autorité de l'État sur l'espace qui a été envahi par la population sera restaurée en Zulu selon les normes légales estime que sa collaboration légendaire avec la population qui vit autour des parcs reste permanente et sa détermination à répondre à toute sollicitude judiciaire est garantie chaque fois que besoin sera exprimé. Après un séjour de travail au siège de l'Union européenne, la gouverneure du lua a regagné sa juridiction hier et a fait la restitution de sa mission officielle au Parlement européen auprès de ses pairs. Un commentaire d'Eolande Foucault. Fifi Masuka Seini, gouverneur de la province du Lualaba, a regagné sa juridiction par l'aéroport national de Colouésie. Elle revient d'une mission officielle au siège de l'Union européenne sur invitation du Conseil universel pour la paix de nations et continents. La province du Loalaba, principalement Colouésie, son chef-lieu, a été choisie comme modèle de paix et développement en continu grâce au dynamisme imprimé par une femme d'exception qui matérialise de manière remarquable sur terrain la pensée politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Personne n'ignore dans notre République que la ville de Colouésie, la province du Loalaba, il y a la paix. Il y a la paix, c'est pour cela qu'il y a la construction. Il y a la paix, tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, quel que soit le temps que ça prend, mais ça se réalise et ça s'est termine. Pour nous, ça a été un privilège pour toute la République et en particulier pour la province du Loalaba. Et euh, en ce qui me concerne, c'était un honneur de pouvoir euh, montrer aux yeux du monde, c'est que toute l'équipe de la province du Loalaba, du gouvernement de Loalaba, est en train de briller par le travail. De loin, les autres ont vu. Avant de quitter l'aéroport, un groupe de femmes a intercepté affectueusement la première citoyenne de province pour lui témoigner la reconnaissance de tout un peuple du là-bas au travail de transformation dans le secteur des infrastructures où elle ne cesse d'abattre un travail délirant pour l'intérêt public. Comment lutter contre l'inégalité numérique entre les hommes et les femmes à TNC Otouélé, la question a été au centre d'une journée de réflexion organisée par le directeur provincial Damas et Sole à l'intention de son personnel, Nathalie Mboulakabea. Les mois dédiés à la femme 2023 s'en va, mais le débat sur l'éducation numérique égalitaire en sa faveur de d'actualité, surtout dans le secteur de l'audiovisuel. C'est ce qui explique la tenue par le directeur provincial Damas Essole Kessole Kaya, de cette séance de sensibilisation des femmes de la RTNC Otuélé sur la pertinence du thème combien évocateur de cette année. Une séance est organisée à la salle de rédaction centrale à laquelle participent aussi leurs collègues hommes en présence de Franck Yautoba et Lungandi, directeur provincial d'Irénatelsat. Des communications au centre de cette journée. D'abord, la RTNC face à l'impératif de l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de la femme par Rosby Mawanzo, chef de programme TV et ensuite, les obstacles à l'éducation numérique égalitaire de la femme de médias par le numéro 1 de la RTNC Otuélé. Le débat Oulé et enrichissant a émaillé ces deux. Exposé. Damas et Solé Kessolé estiment que pour gagner ces paris, les femmes et les hommes doivent se compléter et se mixer. Que les hommes et les femmes se complètent pour un travail qui ne reflète pas seulement l'image de l'homme, mais aussi la participation numérique et consistante de la femme. Au nom de ce père, Rosby Mawanzo s'est dit satisfaite de la séance. La RTNC est appelée à aider les femmes à élever leur niveau à ce qui concerne l'utilisation du numérique. C'est dans une très bonne ambiance que le directeur provincial d'Amas et Solé-Kesolé Solé, clôture cette séance qu'il a ouverte au nom de madame Sylvie Ellingue, directeur général de la RTNC. Et puis les notables du Haut-Uélé vivant à Kinshasa se sont retrouvés autour du gouverneur Basséane Nanga au menu le choix du président de la République comme candidat à la prochaine présidentielle. Edith Chala. Une rencontre à Kinshasa entre fils du Haut-Uélé, le gouverneur Basséane Nanga, avait autour d'élu les leaders politiques et communautaires de sa juridiction. La réélection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi aux prochaines élections était à l'ordre du jour et bien d'autres questions de développement à la base Après quelques heures d'échange, le coordonnateur résume la rencontre. L'idée politique et communautaires de la Grande-Orientale a été reçu par son excellence le chef de l'État le 15 mars. Cette rencontre qui a porté notamment ses engagements politiques de la Grande-Orientale, premièrement pour la réélection du chef de l'État, pour les élections présidentielles à venir. Et nous devrions voir avec M. le Gouverneur comment au niveau euh, de la province du Etoile, étant dans un engagement politique, comment nous, nous pouvions rendre possible euh, cet engagement, donc euh, la réélection du chef de l'État. Il a été également question de certaines questions euh, euh, de nos provinces, des espaces de la Grande Orientale, et en ce qui concerne euh, le haut-ouilé, le gouverneur nous a fait part de certaines avancées au niveau de la Grande Orientale, et nous a invités à descendre à Iciro également pour voir dans quelle mesure nous pouvions palper les avancées et proposer ce qu'il faudrait pour l'avenir. Où sera mise en œuvre pour que les populations à la base s'imprègnent du message et se convainquent de la pertinence du choix fait par eux, a conclu le coordonnateur des leaders politiques et communautaires de la Grande-Orientale, Aïe Idambito. Les députés provinciaux du Sud qui vous réunissent dans la salle des plénières à l'Assemblée provinciale ont rejeté la cinquième mention des censures initiée contre les gouverneurs. Théo ngwabi Kassi par la même occasion, ses députés provinciaux ont mis en place un nouveau bureau définitif de l'organe délibérant. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître, dit-on. Théo ngwabi Kassi reprend sa fonction de gouverneur de la province du Sud Kivu. C'est la conséquence du rejet de la mention de censure la cinquième du genre adressée contre le gouvernement provincial qui dirige. 26 députés présents dans la plénière ont à l'unanimité jugé inopportun le vote de la motion intervenue moins de 24 heures après la reprise des fonctions de l'autorité provinciale récemment réhabilitée par la haute cour du pays. Ceci est intervenu après l'examen des pétitions adressées aux membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Ainsi, Zachary Luamira garde ses fonctions de président de l'organe délibérant. Il est secondé par Cosmos Bissicha, vice-président; Nabagoyi Richard, rapporteur, alors que Blondine Kalafula de Mercerster, la nouvelle ossature aura pour tâche d'œuvrer pour la cohésion entre les institutions provinciales pour booster l'essor de la province conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi. Et nous, en tant que vos représentants, nous continuons encore à réaffirmer notre soutien indéfectible au président de la République, son Excellence. Félix Antoine Chilombo. Scène pour quelques sympathisants de l'Union Sacrée de la Nation, dont le parti présidentiel ou présent à l'hémicycle. Avec cette confortation, les habitants du Sud qui vous espèrent ainsi la reprise rapide de tous les chantiers en berne lancés à l'initiative du gouverneur de province, Théo au Manima, les routes provinciales de dessert agricole, tronçon, casse sont en délabrément avancé. L'honorable Jacques Imara a visité ces routes et il a fait des recommandations aux autorités provinciales ainsi qu'à l'Office des routes. Reportage. Le mauvais état de la route nationale numéro 31 n'a pas empêché le député provincial Dr Jacques Manara Kayumba d'aller accomplir son devoir civique dans le délai prévu par la commission électorale nationale indépendante. Après s'être enrôlé l'élite de Kassongo affectueusement appelé puissance calme, est allé à la rencontre de la population de sa base électorale. Question pour lui de se faire une idée de réalité du terrain. Lorsque j'ai quitté Kindou vers Kassongo, j'ai pris euh, la moto. Je quitté Kindou jusqu'à Kassongo. L'unique constat est que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 les différentes difficultés que mon territoire de Kassongo, ma base électorale, est confrontée. Les femmes du territoire de Kassongo n'ont pas été oubliées également par l'air député provincial à l'occasion du mois de l'air de Dieu. Près de 2000 pièces ont été distribuées à cette occasion. Et puis les gouverneurs du Holomanie a échangé avec des investisseurs étrangers intéressés par les potentialités multisectorielles qui regorgent cette province. Des précisions dans ces reportages conférence tenue à Lubumbashi par la gouverneure sur les opportunités d'affaires qu'elle et sa province. Les investisseurs inondent déjà les holmamies. Il s'agit des investisseurs chinois basés dans les mines qui ont pris l'angue avec l'honorable docteur Yumbakalien Gamouchinbisabelle. Ce n'est pas tout. La délégation de trappes coopération avec à la tête messie Ting Kachal. Cette délégation est spécialisée en construction et réhabilitation des infrastructures. Nous sommes dans les secteurs de construction et ainsi que de réhabilitation de plusieurs écoles, et des routes et, et d'autres projets à voir. Pour nous, c'est la première. Alors nous voudrions vraiment que cette province puisse décoller comme nous le voyons. exactement. Donc j'inviterai aussi ceux qui doutent encore de venir dans cette province afin de faire la même chose. Les docteurs, bienvenus et représentants de la Fondation Bill et Belinda Gates a eu le privilège de prendre l'angue avec l'exécutif provincial, honorable docteur Yumba Mushimbi Bisabelle, sur la question des activités de la vaccination des routines dans la province, car la Fondation reste un grand bailleur du Holomami. Le recteur de l'Université de Kamina, le professeur Paulin Kikwike, qui a rejoint les tapis d'audience. Avant toute chose, il a remercié et encouragé la gouverneure pour la brillante conférence tenue dans les Hauts-Katanga sur les opportunités d'affaires qui regorgent son entité. L'autre point était celui de la viabilité de la faculté de médecine, car pour le recteur, le but est celui de chercher l'autonomie de la dite faculté. De toutes les audiences, l'exécutif provincial a encouragé ses partenaires à demeurer toujours dans cette vision, chacun dans son secteur, afin d'atteindre les résultats attendus. La province de Tanganyika a déposé l'édite budgétaire pour la reddition des comptes. Exercice 2022, la remise de cette édite a eu lieu à la Cour des comptes, ici à Kinshasa. Suivez. C'est avec assurance d'une gestion orthodoxe des moyens mis à la disposition de la province par les contribuables et le gouvernement congolais que la province du Tanganyika s'est présentée à la Cour des comptes à Kinshasa ce mercredi 12 avril 2023. Diodoné Massol Mouzang et Nkunu Asumini Shati, respectivement ministre provincial de budget et des finances, ont été reçus par le premier président de la Cour des comptes, Mungangangwa Kajimi, en présence du président de la Chambre des concentrés du Katanga, Ononge Wakai Christian. Objectif, déposer les dix portants redditions des comptes pour l'exercice budgétaire 2022 et le rapport d'exécution trimestriel du budget général de la province du Tanganyika. La Cour des comptes ayant également un rôle pédagogique dans ses missions, le premier président de la Cour a pris près d'une demi-heure pour échanger avec ses membres du gouvernement provincial du Tanganyika sur certaines valeurs, lois, procédures en se référant à la loi des finances en vigueur. Le respect du délai constitutionnel et de ses lois additionnelles sur la transmission des rapports a valu des éloges à l'exécutif provincial du Tanganyika. Nous avons rempli euh, cette obligation et... Le Premier Président nous a rappelé un certain nombre d'obligations, parmi lesquelles les actes modificatifs euh, du budget, mais aussi euh, les respect euh, des délais par rapport à tout ce que nous pouvons éventuellement, euh, nous pouvons éventuellement faire. Et On s'est rendu compte que euh, la Cour, non seulement c'est une institution de contrôle, mais c'est aussi euh, une institution d'accompagnement, mais aussi euh, pédagogique. Donc nous avons bénéficié de beaucoup et alors beaucoup de conseils et nous espérons qu'au retour, nous allons pouvoir les mettre en application. Après la remise officielle des documents y afférents, le premier président de la Cour de compte a à son tour remis à ses hôtes les copies du Journal officiel reprenant la nouvelle loi des finances publiques. Ouverture travaux de l'atelier de sensibilisation et des plaidoyers pour soutenir le processus législatif sur la proposition de loi endossée par les députés. Gary Sakata contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie. Un reportage de Mamit Tabangoulou et Jean-René Kabamba. Depuis 16 septembre 2020,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 Pour terminer, sachez que les agents de l'administration la publique de la DGI dénoncent la spoliation dont ils sont victimes à travers un arrêt de justice. Le président de l'intersyndical Fidèle Kiangui a fixé l'opinion sur ce dossier et sollicite l'intervention des autorités du pays. Spoliation du terrain appartenant aux agents et fonctionnaires de l'État de la Direction générale des impôts DGI Situé dans la commune de Mongafula, linter dénonce au cours d'un point de presse tenu ce matin à Gombe, linter de la DGI suit près l'évolution du dossier de leur concession de Mkoudi aux prises avec la justice. Elle s'oppose à toute spoliation et appelle toutes les autorités du pays à barrer la route à toute manœuvre judiciaire de nuisance qui ne dit pas son nom. Fidel Kiangui, président de linter de la DGI, fixe L'opinion sur ces dossiers. Après la saisine de toutes les autorités, tant politiques qu'administratives du pays, pour remettre la DGI dans ses droits, les propriétaire de la facette 6 renseignés devant servir à la construction d'un centre d'accueil des agents malades, l'inter-syndical est navré d'apprendre, avec des agréables surprises. Quel arrêt fort! de la Cour d'appel de Kitsassa-Bombé Kitsassa du 3 mars 2022 sous RCA 35-911 a attribué cette concession de la DG à un certain Lopoui Bossala Jean-Michel, agent de cette même régie, ne détient aucun document. Face à cette parodie de la justice, les agents et cadres de la DG s'opposent à l'exécution de l'arrêt terre syndicale de la DGI demande aux autorités compétentes, son Excellence, Monsieur le Président de la République, de tout mettre en œuvre pour établir la DGI dans ses droits. Il essaie de préciser que cette concession est destinée à la construction d'un centre d'accueil pour les malades, en plus de tout autre usage socio-humanitaire. Fin de ce journal, Mesdames et Messieurs, merci pour votre fidélité.